Et bienvenue dans notre émission « Partage ton histoire ». Aujourd'hui, nous recevons Morgane. Qu'est-ce que ça peut faire de voir sa maman faire une dépression Est-ce que vous vous imaginez quels sentiments on peut avoir de voir comment une mère peut être dépressive, euh, voir le comportement, comment elle réagit Qu'est-ce que ça peut faire d'angoisser, en fait, à l'approche des fêtes des pères et des mères parce que nos parents ne sont tout simplement pas avec nous Qu'est-ce que ça peut faire Est-ce que vous vous imaginez Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressenti de vivre près de 10 ans loin de ses parents Je vous invite à écouter le témoignage de Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les internautes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît alors moi, c'est Morgane et euh, j'ai 19 ans et euh, je fréquente euh, du coup l'église à Célère paris mmh. et euh, j'habite en Picardie. En, en Picardie mmh. Ok, très bien, merci. Donc, tu as vécu euh, une histoire assez touchante et euh, est-ce que tu peux nous partager ton histoire, nous dire un peu euh, comment ton témoignage a commencé tout simplement Alors, euh, il faut savoir qu'au début, on vivait avec notre mère. Mmh. Et euh, on, on voyait rarement notre père vu qu'il travaillait encore au Gabon. Et euh, je me rappelle que du coup, en fait, mes parents étaient, pas on va dire ensemble, mais euh, il restait encore quelque chose entre eux, eux deux. Mmh. Ils s'entendaient, euh, ils s'aimaient oui. bien. Et, puis... et euh, du coup, ma mère, vu que c'était euh, une personne sensible, etc., donc ça fait qu'elle s'imaginait des choses, en fait. Mmh. Et euh, du coup, bah, elle a fini par sortir avec un autre homme. D'accord. Et euh, du coup, euh, il était à la maison, sauf qu'il était très violent, etc. Donc, il la battait. Et euh, il la battait très souvent, etc. Même devant nous. Mais donc, en fait, euh, euh, ton papa n'était pas souvent là, parce que vous habitiez tous au Gabon, en fait. C'est bien ça Vous étiez tous au Gabon à l'époque où... Euh... Non, on était à Mousson. D'accord. Bon, ici. D'accord. Mais vous êtes né là-bas euh, non, je suis née à Bondi. Ok, d'accord, très bien. Et donc du coup, quand ils se sont séparés, ils n'étaient plus ensemble Oui. C'est là que ta maman a décidé bah, de rencontrer une autre ouais. personne Sauf que bah, pour mon père, ce n'était pas vraiment fini. Ah <rire> Donc voilà. Et donc du coup, euh, ton papa il a réagi comment dans cette situation euh... Du coup, euh, bah, il, se... bah, il a tapé beaucoup, sauf qu'elle a quand même fait le mariage, mais elle a fait un mariage en cachette. Ah, pour éviter que ton oui. père puisse euh, voir ça enfin, On n'était que quatre et euh, du coup je me rappelle que euh, à un moment donné, tellement il l'a battu vraiment trop fort que du wow. coup euh, la police est venue. Et euh, on a appris qu'il l'a marié pour les papiers, qu'il oh en fait, n'avait pas les papiers. Et donc du coup en fait il a voulu se mettre... Euh... En fait il aimait pas euh, ma mère, c'était pour les papiers. D'accord. Et euh, du coup, bah, c'est à partir de là que ma mère elle a fait une dépression. Mm -hmm. Elle était vraiment plus euh, elle-même. Et euh, du coup, elle a décidé qu'on part tous euh, au Gabon. Mm -hmm. Mais avant ça, elle nous a d'abord désinscrits à l'école. Mm -hmm. Elle était euh, vraiment violente et euh, elle devenait agressive. Mm -hmm. Donc du coup, euh, elle a pris les billets et on a quitté la France. Mm -hmm. Parce que comme l'assistance sociale voyait un peu que ma mère était instable, qui la menaçait en fait de nous prendre. D'accord. Donc du coup c'est pour ça que on évite partout. Elle s'est dit bah faut que je parte rapidement avec mes enfants sinon ils peuvent bloquer euh, ouais. les enfants euh, ici quoi. Et euh, du coup arrive au Gabon, euh, elle nous nourrissait plus, nous donnait plus euh, à manger, je sais pas pourquoi. Bah, elle était encore, je pense qu'elle était, était certainement dans cette phase de dépression. Où, euh, avec, je pense que ça doit être difficile hein, de se faire battre et de de vivre toutes ces choses et malheureusement c'est on n'a pas tous euh, on n'a pas tous euh, la même force, la même énergie, la même mentalité et voilà, on n'a pas tous les mêmes caractères ni les mêmes tempéraments. Donc, je crois que ça devait être très dur et du coup, bah, vous étiez, euh, vous ne mangez plus, en fait, suffisamment Non, non, au point elle ne de... nourrissait pas. Pas on du avait... tout Oui. Et t'avais quel âge à ce moment-là, tu te rappelles un peu euh, Autour de non. 10 ans euh... Euh, Moins de 10 ans. En on tout cas étais, étais, oui. c'était petit. Parce que mon, mon petit frère était vraiment petit. D'accord. Et... et vu qu'on a deux. Vu qu'il a 17 ans, il m'a dit non, oh ouais, on a deux ans d'écart. Bah ouais, il était vraiment petit. Et vous mangez plus du tout rien Non. Et euh, du coup elle nous, elle nous enfermait dans une pièce, elle ne nous donnait pas euh, à manger. Et euh, je me rappelle qu'on était chez mon grand-père. Et euh, mon grand-père, il voyait que bah, le comportement de ma mère, c'était un peu bizarre, etc. Mmh. Donc du coup, euh, il a appelé mon père. Pour venir nous chercher. Ouais. Vraiment en urgence. Parce en il, danger. Euh, ouais, il a dit que si les enfants ils restent encore là, ils vont mourir, etc. Ça va être mm -hmm. vraiment grave. Et euh, du coup, il a appelé mon père. Euh, mon père s'est vraiment disputé avec ma mère. Mm -hmm. Et euh, du coup, il nous a récupérés. Euh, il, il a voyagé. Il est venu jusqu'au Gabon. Il était au Gabon. Ah, il était au Gabon directement. Oui. Et, oui. et du coup, il nous a récupérés. Et euh, d'abord, nous a amenés dans des hôpitaux. Parce que vu qu'on était en malnutrition, oui. euh, dans des hôpitaux, etc. Et euh, je me rappelle qu'à un moment donné, euh, on a dit à mon père qu'en fait, pour, pour venir en France, il fallait justifier en fait. Oui. Parce que lui, il voulait vraiment qu'on reparte en France, hein, mm -hmm. urgemment. Donc du coup, on lui a demandé de justifier. Donc du coup, on a pris des photos, etc. Et euh, du coup, on a pu venir en France en urgence. Sauf que mon père ne pouvait pas euh, nous garder, puisqu'il est au Gabon. Bien sûr. Donc du coup, euh, il a appelé euh, bah, les personnes les plus proches et euh, du coup, il a contacté mon oncle pour nous garder. Des oncles et des tatas qui... Oui. Et c'était euh, ma tante et mon oncle ouais. qui nous ont gardés justement pendant 10 ans. Pendant 10 ans ouais. Et comment du coup, ça s'est passé là-bas Comment tu... Est-ce que tu arrivé à t'épanouir ben... Est-ce que le changement... Enfin... Euh, personnellement, euh, c'était un peu bizarre parce que du coup, je n'étais pas avec mes parents. T'avais plus de repères plus. Euh, Mon frère, c'est celui qui s'est le plus adapté d'ailleurs. Mais moi, non. Toi, tu' avais pas. Non. Et euh, je me rappelle que bah, du coup, j'aimais pas du tout euh, ma tante. Je l'aimais pas du tout. Et euh, du coup, euh, j'avais un carnet secret euh, quand j'étais petite. Du coup, j'écrivais un truc bizarre sur elle. Mmh. Et euh, je me rappelle qu'elle était tombée dessus. Et euh, c'est à mmh. partir de là où elle est devenue vraiment bizarre. Elle est tombée dessus Ouais. Mais t'écrivais des choses méchantes, vraiment Ouais, très méchantes. Comme quoi c'est euh, pas obligée de nous, nous dire. Hein. Euh, avec son gros ventre, des, des trucs bêtes mais ouais, méchants. Oui. J'étais petite. Ouais. Et euh, moi, je pensais qu'elle n'allait pas voir parce que j'écrivais avec un stylo euh, invisible. Des trucs, euh... Ah, et il fallait mettre la lumière, une sorte de bien. lumière pour pouvoir oui, lire. C'est ça. Et elle a réussi à lire malgré tout. Oui, oui, oui. D'accord. Et du coup... Euh... Après, elle a commencé à, de, à changer de comportement envers toi Oui, c'était vraiment. Euh, bah, j'ai su en fait, qu'elle avait trouvé. Et du coup, j'ai vu que son comportement, il commençait un peu à changer. Mm -hmm. Et euh, moi, du coup, en fait, euh, j'avais plus envie de lui obéir. Parce que mon oncle, il faut savoir que c'est bah, le cousin de ma mère, oui. son frère. Et du coup, moi, j'étais plus obéissante avec lui qu'avec elle. Oui. Donc, du coup, elle, bah, elle je ne voulais pas du tout obéir. Euh, mon oncle, oui. Et. Euh, et je ne travaillais pas à l'école, donc ça aussi, ça l'énervait aussi. Mmh. Parce que quand elle me disait de travailler, etc., euh, je ne travaillais pas. Quand elle me disait de, de réviser, ou même pour des sorties, quand elle disait de ne pas aller là, euh, bah, moi je, je faisais ce que je veux. Mmh. Donc Du coup, ça aussi, ça l'énervait beaucoup. Tu voulais aller contre, en fait. Oui. Tout ce qu'elle disait, tu voulais faire le contraire, en fait. Oui. <rire> Mais je sais que je provoquais, je provoquais, je provoquais quand même. Ouais. Hein. Je sais Vous que je provoquais, donc hein euh, voilà. <rire> je ne peux pas dire qu'elle s'est énervée, on va dire tout le temps pour ouais. rien, parce ouais. que je provoquais. Et euh, je me rappelle que du coup, elle appelait mon père et elle s'attendait à ce qu'on bah, me crie dessus, ouais. on me gronde, sauf que mon père, ce n'est pas quelqu'un comme ça en fait. Ah ouais Il aime beaucoup discuter et comprendre pourquoi on a fait ça. Bien sûr pourquoi on a posé ses mm -hmm. actes. Et elle, c'est pas comme ça qu'on bah, l'a éduquée à réagir quand ouais. on fait une bêtise. Mm -hmm. ouais. Et mon père, je me rappelle, il lui a dit qu'il ne voulait pas qu'on touche à ses enfants. Mm -hmm. Il ne voulait pas qu'on nous frappe. Et du coup, euh, comme elle savait qu'il ne voulait pas, elle a gardé ça secret. Enfin, elle ne lui a pas dit. Mais euh, à chaque fois qu'on faisait des bêtises, elle nous frappait. Mais elle exagérait en plus parce que... Je me rappelle qu'elle s'embrouillait avec mon oncle parce qu'elle prenait des objets voire même des chargeurs qui viennent en bois pour me frapper et euh, elle faisait vraiment euh, de manière violente c'est à dire que pour une petite bêtise elle pouvait profiter de elle ça, ça dans pour les euh, excès. voilà donc mmh. euh, ça vraiment c'était vraiment horrible ça t'a marqué ouais c'était vraiment horrible et euh, mais c'est bizarre parce qu'elle pouvait être cool aussi c'était un ça peu peut-être changeante un peu quoi oui elle pouvait être cool elle pouvait être avec vous au salon rigoler vous faire des sorties mais elle avait toujours euh, bah, ce tempérament, ce, cette colère, mm -hmm. etc. Et euh, je me rappelle qu'à un moment donné, euh, elle en avait marre parce que moi, je faisais beaucoup de bêtises. Comme je dis je provoquais, etc. Euh, je me rappelle qu'il y avait une période où, euh, comme je vais expliquer dans la suite, il y avait une période où, du coup, j'avais pas euh, d'amis au collège. Oui. Et du coup, euh, bah, je volais des sous pour pouvoir acheter des bonbons et avoir des amis. <rire> Je pense qu'on a tous un peu euh, hein, ouais. piqué. Euh... Et du coup, euh, elle, elle avait su ça, et euh, bah, du coup elle nous a chassé de chez elle. elle a... c'est carrément Ouais. Mais on ne nous, nous a pas dit ça, on nous a dit qu'il y a eu un petit souci, vous devez voyager, mais en fait c'était ça. Ah. On me l'a dit longtemps après. Après. Okay. Et tu t'en doutais pas Tu ne savais pas que c'était ça Non. Et Alors et je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Mais vous êtes allé où euh, On est allé chez notre grand-père à Amiens. Et vous êtes restés longtemps là-bas euh, Un an. J'ai fait une scolarité là-bas. Oui, vous après, on partie. est revenu encore, encore chez Encore En fait, vous avez été un peu baladés, euh, Ouais. mais vous restez pas Mais euh, à Amiens, c'était encore pire, parce que là, du coup, euh, mon grand-père, lui, il... Il est vieux, il calcule pas trop ce qu'on fait, ça fait que, je m'en rappelle, mon frère, est il, il avis, était en fait. il est tout, tout petit, mais à minuit, on était encore dehors. Je ouais. me rappelle à la fête de la musique, on était encore dehors, alors qu'on était tout petit. Ouais. Et euh, bah, du coup, c'était vraiment euh, du n'importe quoi. Et c'est même là-bas où euh, on a été encore plus violent. on se battait encore plus à l'école. Surtout mon petit frère, il se battait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bah, en fait, temps. Parce que ça, c'est quand même... Euh... Lorsqu'on extériorise une colère de cette manière, c'est parce qu'il y a quand même des blessures en fait dans notre cœur mm. et, et souvent en fait il euh, y a des personnes qui ont certains comportements, parfois on réagit d'une manière et on ne se pose pas la question mais pourquoi je réagis comme ça Il y en a ils se disent juste bah, c'est mon tempérament, je suis comme ça et puis c'est tout alors ouais. que pas forcément en fait. Moi je pensais que c'était ça. Ouais. Mais Alors que non, le piège. Alors que non, en fait, Dieu non. ne nous a pas créés comme ça, avec, euh, on, dès que, enfin, voilà, je sais pas, dès qu'un bébé naît, je n'ai enfin, pas encore vu des bébés dès qu'ils sont nés, ils sont en colère, quoi. Okay, ils pleurent et tout, mais tu t'imagines un bébé il naît, hein, tout de suite, il a envie de taper les, enfin, ouais, ouais, c'est bizarre, bizarre hein, quand même. C'est que, trop bizarre. voilà, donc euh, je, je me dis, c'est que, il y a forcément en fait des choses qui nous blessent et qui biaisent notre manière de voir les choses, en fait. Et du coup, toi, c'est ce que tu croyais Tu croyais que tu étais ouais, comme je crois ça c'était tout... mon tempérament. Alors que non. Waouh. Genre, euh, je me rappelle, je craquais pour un rien. Je pouvais taper tu une fille comme ça. Oui, taper une fille comme ça. Je me rappelle que bah, dans mon carnet, on voyait menaces des élèves avec un ciseau. C'était trop bizarre. Tu menaces, les... tu menaces les gens en plus. <rire> ouais, et. Euh, je me rappelle que je m'étais. Euh, je m'étais énervée en pleine classe. Du coup, j'avais soulevé euh, la table pour euh, jeter sur l'autre. C'était vraiment Pardon bizarre. J'ai j'ai pas, pas, pas, pas, pas, pas très créé saisi. Vous as fait avez quoi soulevé la table pour lancer euh, sur la camarade. Et tu l'as lancée Non, parce que la prof, elle est arrivée. Mais tu étais vraiment déterminée à, ouais. à lancer une table. Mais moi, quand ouais, j'y pense, Parce que quoi. je pense qu'il y avait des, des blessures bien, bien cachées. Hein, et ouais. après, ça ne m'étonne pas. En fait, hein, quand on grandit, quand on n'est pas rappelle... stable, forcément, il y a des répercussions, en fait. Ouais. Mais je me rappelle que mon père, quand il faisait les allers-retours, je ne sais pas pourquoi je me calmais. J'étais plus violente mmh. ou bizarre. Enfin, tu venait... te sentais plus en sécurité avec ton papa Ouais. C'est pour ça. Et souvent, même quand on voit des enfants qui réagissent comme ça, c'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens, ils pètent pas les plombs comme ça. Y a forcément... En fait, il y a forcément une raison. Et donc, ton papa, c'était quand même, voilà, bah, avec lui, je suis en sécurité. Mais du coup, finalement, ton papa vous a récupéré ou pas Ou vous avez continué un peu à aller. Euh, euh, juste après, on est reparti chez elle, chez eux. On était reparti chez la tante, là, qui, oui. qui, qui, qui vous battait Oui. Mais là, euh, j'étais vraiment encore pire. Là, j'étais vraiment encore pire. Parce que tu avais grandi, donc tu as oui. pris la confiance. Hein. Et euh, du coup, vraiment, je ne l'obéissais plus. Hein. Euh, pour moi, quand elle était devant moi, c'est comme si c'était une de mes copines qui me parlait. En fait, c'était la rébellion ouverte. Ouais. Vraiment, euh, très ouvert. tu ne te cachais pas du tout. Non. Et euh, bah alors alors qu'avec mon oncle j'étais pas du tout comme ça. Mmh. J'étais hyper calme, j'écoutais ce qu'il disait, ce qu'il me conseillait, etc. Mais avec elle, pas du tout. Et euh, je me rappelle bah, qu'elle craquait, etc. Elle s'énervait beaucoup. Mmh. Elle devenait très violente. Donc, euh, du coup, comme euh, elle nous frappait, etc., ça a vraiment accéléré encore plus. Mm -hmm. Et euh, ce qui faisait que, du coup, bah, j'avais encore plus de colère, c'était euh, parce que, du coup, en fait, elle mentait sur euh, la façon dont elle nous frappait, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, des fois, je disais à mon oncle que oui, mais ça abusait. Euh, mm -hmm. Par exemple, elle a utilisé un objet, elle va dire non, je n'ai pas utilisé. Ouais. Et du coup, c'est ça parole ouais. contre la vôtre Et oh. du coup, ça fait que j'étais encore plus énervée contre elle. Euh, je voulais vraiment... Là, vraiment euh, pour moi c'était plus un adulte devant moi donc euh, ça fait que elle s'est énervée elle nous mm -hmm. a encore bah elle a dit à mon père de venir nous récupérer sauf mm -hmm. que lui il ne pouvait pas et on nous a envoyé euh, chez la soeur à mon père vous êtes repartis encore quelque part d'autre ouais. <rire> chez la soeur à mon ça père donne beaucoup d'adaptation hein, à chaque fois hein. ouais c'était bah, pour ça que j'avais pas d'amis en fait ouais. parce qu'on faisait à chaque fois euh... mais du coup tu à un moment donné euh, tu voulais avoir des amis et tu cherchais à te à faire comme les autres, ouais. chercher à attirer l'attention. Mmh. Et euh, du coup, on nous a envoyé chez ma tante, elle, euh, elle voulait bien nous garder sauf que financièrement elle ne pouvait pas prendre ça en charge, mmh. elle avait ses enfants et euh, le fait que mon, euh, par rapport au planning de mon père, par rapport aux sous, elle ne pouvait pas en fait prendre ça en charge. Donc du coup, euh, elle avait dit le seul moyen c'est l'internat, mais nous ah. on ne voulait pas. Ouais. Et, euh, donc du coup, on nous a encore renvoyé chez eux chez la tante, là Ouais. Bon, d'accord. Et euh, là, du coup, bah, là, ça c'est encore empiré, parce que du coup, euh, je me rappelle, j'étais passée en seconde, c'était ma dernière année avec eux, et euh, bah, je séchais les cours, euh, je travaillais vraiment pas bien, j'écoutais pas, j'étais vraiment… Euh... En fait, j'aimais bien m'amuser avec mes copines, etc., sortir. Euh, je Après, comme, que... comme, comme tout jeune, quoi. Oui, des fois, euh, je lui disais, je vais manger à la cantine, elle me croiser en ville, des trucs comme ça. Mais du coup, ta tante, c'est ça Mais du coup, pourquoi tu en voulais tant à ta tante Est-ce que c'est parce que, quelque part, c'est une figure d'autorité féminine et du coup ça... Tu en voulais à ta maman mmh, Non. Tu voulais pas forcément à ta maman okay. Bah... Pas... J'avais un peu de colère au début, mais c'était pas intense. C'était pas vraiment intense parce que j'avais un peu pitié parce que je me disais ma mère, elle se faisait battre, etc. Donc euh, il y avait toutes ces choses qui venaient justifier en fait ça fait que je pouvais pas être vraiment en colère mais contre elle. Mais du coup, mais là, de base, pourquoi tu étais en colère contre elle Contre ma mère oui. euh, Ben bah, parce qu'elle vous a laissé ou est-ce que parce tu te disais qu'elle que qu appelait pas souvent, même rarement, même jamais d'ailleurs. Ouais. Euh, et du coup, bah, ça fait que bah, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de discussion, on ne se mmh. connaît pas. Et moi, je me disais, bah, pourquoi elle ne peut pas faire comme les autres mères, essayer de discuter, etc. Donc, c'était ouais. plus par rapport à ça. Ouais, donc, il y avait quand même des petites blessures par rapport à ça. Mmh. Et peut-être que ça, et souvent, ça peut justement aussi impacter nos relations avec les autres. Parce qu'en fait, je me posais la question, je, je me disais, mais. Ta tante, tu n'aimais juste pas comme ça en fait, c'est juste quoi, ton, son visage euh, te revenait pas. Je, ou... je sais vraiment pas, j'arrive pas que... à expliquer ça. Ça a peut-être, je pense peut-être, peut-être peut que c'est un lien justement avec. Euh, avec ma mère. La figure d'autorité. Mm. Parce que c'est une femme, parce que ton oncle n'avait aucun souci. Et puis aussi, je comprenais pas en fait aussi sa manière de vouloir nous gronder, nous punir. Parce ouais. que personne nous faisait ça sauf elle. Sauf elle. Donc du coup, voilà, c'était plus euh, ça. Mais au final, tu t'es senti abandonnée par tes parents Le euh... fait euh, que vous soyez baladée de gauche à droite bah, Elle nous mentait beaucoup aussi, parce qu'elle nous disait euh, « Votre père, il vit sa vie, il vit sa belle vie, il vous envoie rien. » Alors que bah, pas du tout. Ouais. Il, il envoyait même, c'est juste qu'elle ne lisait pas. Ouais. Et euh, bah, du coup, ça fait que nous, on, ça nous crée, bah, Pour mon frère, je ne sais pas, mais moi, ça me crée une colère bah, qui était injustifiée d'ailleurs, puisqu'il l'envoyait. Mais du coup, c'était à cause de ça que du coup j'étais un peu en colère contre mon père parce que je me disais mais nous on est là, euh, tu vis ta vie là-bas euh, mmh. et voilà donc euh, ça fait que du coup j'avais une colère qui commençait à monter jusqu'à ce que bah, du coup euh, mon père quand il faisait ses allers-retours en France il nous expliquait, il disait mais, euh, mais non j'ai envoyé telle date, telle date, telle date Oui il vous disait Oui il nous disait et du coup euh, c'est là où je prenais conscience et c'est là où encore, là encore pire Là vraiment, encore je là en ouais, fait, ouais. <rire> elle je pouvais pas à ce moment-là, je pouvais pas, parce que je me disais mais en plus, elle ment, euh, elle ment sur mon père, etc. Donc euh, là, vraiment, euh, c'était vraiment compliqué. Comment ça se, passe, ça se passait du coup, lorsque la fête des pères et des mères arrivait euh, Parce qu'ils n'étaient pas f... avec toi ouais, Pendant la fête des pères et des mères, du coup, en fait, je faisais les cadeaux. Je me rappelle quand j'étais en maternelle, là, en primaire, je faisais les cadeaux, etc. Mais euh, comme ils n'étaient pas là, je ne pouvais pas donner les cadeaux. Donc du coup, je les jetais. Et euh, une fois, une fois, euh, j'ai eu l'opportunité de le donner à mon père. Mmh. Et je me rappelle que ça m'a même touchée quand j'ai vu qu'il l'avait encore. Ah. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ouais. là, maintenant, il l'a encore gardé. Parce que je me rappelle que, moi, je pensais qu'en fait, il calculait pas mes cadeaux. Mais ça t'a touché en fait, ouais. de le savoir. Et Tu avais également des problèmes de peau Ouais, j'avais euh, de l'eczéma chronique. C'est-à-dire que temps. Euh, je suis né avec, c'est-à-dire que c'est dans mon sang quoi, enfin c'était dans mon ouais. sang. Amen <rire> Amen voilà. Jésus t'a déjà ans. guéri il y a ouais. <rire> plus de 2000 ans. C'était dans mon sang et, euh, et du coup euh, ça fait que ça pouvait partir à des périodes mais après ça revenait vraiment ça sévèrement. Ouais. Parce, limite ça pouvait pas partir d'un coup. Ça faisait Pour des, vrai, des crises, il y avait des poussées d'eczéma de, ouais. en fait. Et ça fait que ça venait partout. Et tu devais vivre mal, non Ouais, ça fait qu'en été je me mettais pas en manche courtes, ni en jupe, euh, sans en col roulé, je cachais etc. Euh, mon corps, je voulais vraiment pas qu'on voit parce qu'en plus euh, je me rappelle que mes camarades, euh, bah du coup mes camarades euh, ils disaient que c'était une peau de crocodile. Ils se moquaient des... de toi, ils disaient ça Peau ouais, de crocodile. Ils disaient ça. Mais du coup ah. ça a fait que bah, ça avait développé, une... j'avais vraiment pas confiance en moi, je me Complexe. trouvais trop bizarre. Ouais. Euh, mais je me rappelle que mon père me disait quand même non, tu es une très jolie fille, mais c'était comme si ça venait, ça sortait. Je n'écoutais mmh. pas ça en fait. Leurs bah, paroles avaient beaucoup plus de valeur. Ouais. ouais. Je n'écoutais vraiment pas. Parce que je me rappelle que mon, mon père, il me rassurait par rapport à ça. Mais tu euh... me disais, si eux, ils le disent, bah, c'est que c'est vrai. Et du coup, ça t'a éloigné d'eux euh, -ce De que ces que personnes, ouais. Ouais. Ouais. ouais. Ça fait que j'étais vraiment euh, insociable. Je pense que bah, même après ma conversion, j'étais encore un peu comme ça. Ouais. Euh, parler avec les gens, etc, je ne voulais pas. Parce que je me disais qu'ils étaient toujours méchants, etc. Donc, euh, je n'avais pas envie de parler avec les gens, et j'étais toujours dans mon coin. En tout cas, j'avais juste deux amis précis, mmh. mais les autres, euh, non. Mais du coup, dans, dans ta famille, vous étiez croyant euh, euh, Tes parents étaient croyants T'as grandi dans la... Mes parents, non. Ma mère, si un peu un peu compliqué ouais okay. et euh, moi ben en fait euh, ma tante et mon oncle ils allaient à l'église moi j'allais à l'église parce qu'il faut aller à l'église et je me rappelle j'avais fait moi j'avais fait la prière de repentance pour les gâteaux et le jus <rire> qu'on nous donnait à la fin tu avais accepté Jésus parce qu'il a... allait avoir des repas des gâteaux en fait, et toutes ces choses-là en fait il a le pasteur je me en rappelle enfin j'étais ICC j'étais ICC Lyon et il avait dit oui, tous ceux qui veulent accepter Christ, nan, nan. Et j'étais petite, moi je me disais, en plus je voyais non. que mon oncle et ma tante étaient contents. Je disais bon, <rire> je vais m'avancer, etc. Et euh, du coup, on nous a donné des jus, des gâteaux. On voulait même accepter Christ une deuxième fois pour ça. Juste pour ça. Vraiment pour des gâteaux et le jus. <rire> aujourd'hui, je vais accepter Jésus <rire> une deuxième fois. <rire> et je pensé vous ah, ouais, là, là c'est peut-être la bonne et, et tout. <rire> on voulait le gâteaux et le jus. C'était juste pour ça. Et euh... Mais sauf que tu n'avais pas fait ta rencontre personnelle avec les seigneurs. Non, mais c'était vraiment bizarre parce que j'avais pas dit ça de manière consciente, mais. Tu as senti quelque chose quand même Ouais. Parce que Dieu est là. Hein. Mmh. Il te montre que hey, je suis là. Mais ce C'était vraiment pas de manière consciente. Hein. Mais au final, comment alors tu as rencontré le Seigneur Comment tu l'as véritablement rencontré, expérimenté Comment as Tu t'as dit, waouh, en fait là, comment. Qu'est-ce qui s'est passé bah, il faut savoir que ça, je. Enfin, je vais pas dire ce mot mais je m'en fichais vraiment clairement de ça. Ouais. Ça fait que pour moi, euh, Dieu, voilà, quoi. Voilà, quand euh... vit, <rire> sa vie, je fais la mienne, quoi. Ouais, ça fait que même quand les gens ils parlaient en langue, je me rappelle à l'église à ICC, je me moquais vraiment ouais. de manière ouverte à l'église. <rire> je les imitais, et je disais mais c'est <rire> quoi ça je les imitais, hein. je Maintenant, rappelle... tu pries en langue Est-ce que tu pries en langue, maintenant oui. Ah, donc tout à l'heure, là, tu vas prier en langue comme ça, là Et je me rappelle, non, je il me... y avait même une dame qui, nous a... qui me disait à chaque fois « chut hein. !» Mais moi, en fait, je rigolais, je les imitais, je, disais, ah, là, là, là. je me moquais. Et euh, je me rappelle que deux jours après que j'ai fait, du coup, cette prière-là à l'église, mm -hmm. je me suis endormie, j'avais regardé un film et je me suis endormie, et je me rappelle que dans le rêve, il y avait une grosse lumière qui était venue vers moi. Mmh. En fait, dans le rêve, je me noyais. Oh. Donc, vraiment, je me noyais. C'est un cauchemar, et, euh... de base mmh. Enfin, tu te je noyais, pas, moi je sais pas je comment t'appelles ça, mais... <rire> moi, je me noie, j'appelle ça un cauchemar. Hein. <rire> Après, il me... s'est passé quoi avec cette lumière Je me noyais et il y a une grosse lumière qui est venue. Et, euh... et dans cette lumière, je voyais une main, en fait. D'accord. Qui euh, tenait vers moi et qui et du coup, il y a une voix derrière qui disait euh, « Ne t'inquiète pas, c'est Solaniel. » Et je, oui, j'ai juste entendu ça et euh, je me rappelle que je me suis réveillée, moi j'ai cru que j'étais devenue folle en fait. Ouais. <rire> Donc, du coup, je regardais que tout le monde était réveillé à la maison, je me disais mais est-ce que euh, est c'était réel, etc. Mm -hmm. Donc, du coup, je suis allée sur Google parce que je ne savais pas ce que ça veut dire solennel. Uh -huh. Du coup, j'ai vu que ça voulait dire en gros c'est une promesse. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça s'est arrêté là. Du coup, en fait, je me suis dit, c'est peut-être Dieu qui m'a parlé, mais ça s'est arrêté là. Mmh. Je vivais ma vie encore. Et euh, je me rappelle qu'à ce, à cette époque, je faisais beaucoup de cauchemars. Ça veut dire que je voyais des personnes ou des, des silhouettes venir euh, m'étrangler tout dans mon sommeil. Ah ouais. Et euh, moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore réellement accepté Christ, mais je me rappelle que dans ce rêve, pour pouvoir euh, être libéré de ces personnes, euh, je disais... Le... En fait, ces silhouettes voulaient m'empêcher de dire ce nom. Mais je le disais, et du coup, ça me sortait du rêve, en gros, le nom de Jésus. D'accord. Je me rappelle qu'une fois, il y avait une silhouette qui était venue et tout, qui m'avait, emmen... dans le rêve, m'avait amené devant mon oncle et ma tante, mais ils me, ils me tenaient par la gorge. Et donc, tu n'arrivais pas à dire Jésus Oui, mais au moins, je l'ai dit, bah, cette chose me relâchait et partait. Waouh Et Le euh... nom de Jésus Je me rappelle que j'avais dit ça à mon père, tout ça, mais on me voyait, on me voyait vraiment comme une folle. Hein. Euh, on me disait, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Et je disais, mais non non, réellement, je disais, mais c'est le même nom que j'ai dit à l'église et tout, que je l'ai accepté. Mmh. Parce que vraiment, limite, j'ai accepté Jésus quand j'ai fait la prière de repentance, mais mmh. je ne savais même pas de qui on parlait. Bien sûr. Donc ça fait que je disais, oui, mais c'est le même nom euh, que j'ai que fait la prière à l'église, etc. Et quand je disais son nom, euh, ces choses partaient, fuyaient, etc. Wow. Et euh, wow. je me rappelle que bah, du coup, je faisais plus de cauchemars, parce que du coup, euh, j'imitais en fait les prières qu'on faisait à l'église, j'imitais à la maison. Oui. Et euh, du coup je me suis dit, en fait je ne parlais pas euh, à Dieu comme un meilleur ami, comme un père, mais plutôt comme un être qui est en haut et ouais. qui nous regarde et qui, euh, ouais. du coup je me suis mis en fait à, sans m'en rendre compte, je me suis mis en fait à me confier à lui. Parce ouais. que ça fait que du coup quand ma tante elle me frappait, etc. ou que je pleurais, j'allais dans la chambre et je lui parlais. Mais en fait je lui parlais, mais pas avec une entière confiance qu'il m'écoute. Mais je le faisais quand même, etc. Mmh. Et je me rappelle que du coup, euh, on devait partir euh, au Gabon, rejoindre mon père. Et du coup, euh, j'ai prié. En fait, il s'est pu se révéler vraiment de manière mmh. C'est vraiment soudain parce que je me rappelle que j'ai prié, etc. Je disais Seigneur, mais je pensais pas en fait qu oui, que ça allait que ça se faire. Et, mais souvent, et du coup, ça nous étonne. Hein. On, on euh, j'ai euh... demandé. J'ai dit oui, mais Seigneur, j'ai envie d'aller rejoindre mon père, etc. au bon, parce que du coup, en fait, mon, mon frère, ses papiers étaient sortis plus vite que moi. Et du toi, coup, tu il a resté là-bas. Ouais. Et du coup, il est parti. Il restait que moi. Ouais. Moi, je pensais que j'allais rester coincée, etc. Et comment je ça s'est disais... fait alors C'est un miracle. Bah, du coup, euh, bizarrement, les papiers se sont accélérés. Et euh, je me rappelle que du coup, en fait, je stressais parce que je devais voyager seule, mmh. mais là, c'était vraiment bizarre. Parce que du coup, euh, le jour de mon voyage, j'ai oublié euh, mon laisser-passer. Et euh, normalement, à l'aéroport, si t'as pas de laissez passer ou passeport, tu voyages pas. Ouais. Mais du coup, j'ai gardé ça secret. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit ne dis rien. En gros, ne dis pas que tu l'as oublié. Du coup, j'étais là, euh, la bouche fermée, comme ça, jusqu'à l'aéroport, on me dépose. Je me rappelle ma tante, elle m'a demandé « mais qu'est-ce qu'il y a mmh, ?» mmh, Moi, je disais mmh, mmh, rien, je disais… stressée, oh, en fait oui. <rire> Du coup, je voyais qu'on faisait euh, les bagages, etc. Enfin, ils prenaient mes bagages. Mmh. Et là, c'est… Le moment où vraiment j'ai stressé, c'est quand j'arrivais vers la douane. Ouais. Je les regardais comme ça, hein. je me disais « mais qu'est-ce qu'ils vont dire ?» vont... En fait, j'avais juste le papier. Ouais. Euh, la quittance qui ouais. prouvait en gros que j'avais payé mon laisser passer mais j'avais pas le laissé passer ouais. et euh, du coup j'arrive devant eux et euh, je lui donne il me dit euh, bah, il me demande ma carte d'identité euh, le passeport mais je lui ai dit que j'avais pas le passeport et du coup il a pris le papier mais je lui ai donné moi le la quittance bon je savais que c'était pas le bon papier mais ouais, je lui ai je donné et je vois qu'il lit mais il dit rien c'était ouais. Un... Moi-même je le regardais comme ça, je disais mais il voit pas que c'est pas le bon papier. Et euh, du coup euh, il m'a regardé à un moment. Pendant mm -hmm. cinq minutes il m'a regardé et euh, il m'a dit vous pouvez y aller. Et, et, et c'est comme ça que t'es passé. J'ai fait. J'étais comme ça, je dis mais.. Vraiment, j'étais choquée, je me suis dit, mais waouh Il a même. Je me suis... Moi quand je suis arrivée au Gabon, je lui ai dit mais on lui a mis du, du truc sur les yeux. Ouais, il, hein. il voyait pas que c'était pas. À ce pas... moment est-ce que tu t'es dit Dieu merci est-ce que tu t'es dit c'est le Seigneur Non. Tu ne réalisais non. toujours pas en fait. Oui. Et la deuxième fois, c'est quand je stressais. Je pensais que je n'avais pas pris mon avion puisqu'il y avait escale. Mm -hmm. Et il euh, y a une personne qui s'est retournée d'un coup vers moi et qui me dit ne t'inquiète pas, tu vas arriver à destination. Et c'est là où vraiment j'ai dit mais c'est quoi oh, c'est voilà, trucs bizarre. C'est Dieu là <rire> <rire> je sais, Mais c'est quoi ces trucs bizarres wow. Cette personne elle se retourne et elle me dit ne t'inquiète pas tu vas arriver à destination. Mm -hmm. Et du coup moi j'étais là, euh, oui oui d'accord. Et là, c'est là où vraiment j'ai pris conscience que le Seigneur essayait vraiment de me parler, yes. vraiment de s'approcher de moi. Euh, je ne m'en rendais même pas compte. Et euh, j'étais toujours dans le monde, ça n'a rien changé du coup, j'étais toujours dans le monde. Et euh, j'étais à l'église quand on est revenu en France. Du coup, j'allais à l'église, mais j'étais vraiment mondaine. Mm -hmm. C'était euh, juste pour aller le dimanche, malgré mais tout... Tu ça, vivais ta vie, quoi. Malgré tout ça, etc. Et euh, je me rappelle qu'à un moment... Euh, le pasteur dans, les, dans lesquels j'étais, et il disait beaucoup de phrases. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a plus avec Dieu. Mmh. Je me suis dit, mais si Dieu me dit tout ça, ça veut dire qu'il y a plus, ça veut dire qu'il attend quelque chose de moi. Mmh. Du coup, je m'en rappelle exactement. J'ai dit, je suis allée dans ma chambre. J'ai tout fermé là. J'ai dit Seigneur, là, c'est toi et moi. Mmh. J'ai dit euh, Seigneur, si tu veux que euh, si tu veux que je sois à toi, en gros, mmh. que je t'accepte, etc. Sincèrement, emmène moi euh, les personnes de ma destinée. Amen. J'ai dit exactement ça, j'ai dit les personnes avec qui tu veux, en gros, qui m'emmènent dans ma oui, destinée, etc. Oui, oui. Et je me rappelle qu'une semaine après, j'ai reçu un message du coup de la Respo Ashley, de la CER Paris. Mm -hmm. Et elle m'a dit je t'invite à un Zoom. C'est une euh, réunion de prière Oui. Ouais. Et euh, oui, euh, du coup une réunion en prière et euh, je me rappelle que, en fait là j'ai su, j'ai su que c'était sa réponse ouais. et du coup je me rappelle j'étais toute excitée, je suis, allée, je suis allée voir tout le monde dans la maison, j'ai dit mais regardez, je lui ai dit quelque chose, il, il m'a répondu. répondu. Et c'est là-bas, à la réunion Zoom, que tu as, as décidé de te de renouer ouais, avec le Seigneur et de véritablement... De sincèrement donner ma vie à Christ. Christ. Et depuis de ce manière. jour alors et depuis ce jour-là, ça a été vraiment différent parce que c'était pendant le confinement. Amen. C'était pendant le confinement Amen. et c'était euh, le moment où j'étais vraiment dans ma chambre. Ben, personne ouais. ouais. ne se ouais. communiquait dans la maison. Chacun était dans son coin. donc euh, C'était vraiment le moment où je me suis mis dans l'intimité et j'ai vraiment prié, etc. Et euh, c'était encore mieux. Bah, du coup, quand le premier jour, je suis arrivée à la CER. Mm -hmm. Bah oui, en présentiel. En présentiel, <rire> oui. Et euh, du coup, là, vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'était un rêve parce, qu a, parce que ça correspondait tellement... Wow. Parce que moi, j'ai été dans les détails dans la prière. Oui, j'ai dit oui. de, une famille, je lui ai ouais. dit des personnes avec qui je peux ouais. prier, etc. Ouais. Et j'ai vu que c'était exactement ce que j'avais dit. Amen, Dieu bon. Et du coup, j'étais vraiment, wow. vraiment choquée, en fait. Du coup, Amen. je me suis dit « Seigneur, pardonne-moi pour toutes tes fois où je n'étais ouais. pas calculé. » Là, tu t'es dit « Je prends bon. ma relation sérieuse avec lui, là, maintenant, yeah. ça y est. » C'est wow, wow. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu. Hein. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que vous avez été béni. Je pense que vous avez été édifié. Si vous avez, vous aussi, un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram « Partage ton histoire » et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut bénir quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode dans Partage ton histoire.